Après des heures passées jouées à essayer de monter le niveau de cette terrible arme Qui venait de sortir dans le passe de combat de la saison 3 de Modern Warfare Zack atteignait enfin son but Zack atteignait son objectif Celui de pouvoir enfin transformer cette arme de merde en une divinité appelée le b 23 a Mais avant toute chose, il était de bon ton, comme il en avait l'habitude De regarder si cette vidéo ainsi que ce thème n'avaient pas déjà été abordés ailleurs Il y a, y a deux jours mais non, il casse les couilles. Je le déteste. Mais malgré tout, je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas me laisser abattre. Le B23R, c'est mon arme. Et vous le savez. Vous le savez mieux que quiconque. Je l'ai prouvé. Je l'ai montré à plusieurs reprises que celle-ci me représentait. Que je la maniais mieux que quiconque. Que personne dans ce foutu pays pouvait me regarder et dire, Zach, je suis un meilleur joueur que toi avec celle-ci. Et ces efforts n'ont pas été vains. Parce que malgré tout, j'ai décidé de faire cette vidéo. De la faire malgré tout. Même si la la concurrence, de la sortie avant. <rire> la concurrence fait 5 fois mes vues, mais c'est pas grave. <rire> Car aujourd'hui devant vous, vous n'avez pas quelqu'un qui veut jouer Vous n'avez pas quelqu'un qui veut tordre du cul comme ça, tu vois Pour pouvoir essayer de proposer un gros gameplay Non, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui veut game, gros Aujourd'hui, j'ai décidé de game De faire une grosse partie pleine de kills Quitte à faire 35 morts, j'en ai rien à foutre Je veux avoir un gameplay de rush, de cocaïné Un truc qui ferait rougir Pacho Herrera Et le faire rougir pas parce que j'aurais tortillé du cul voilà, cette petite blague, je sais pas si elle passe. Bon, maintenant, après avoir dit tout ça, il est temps de vous représenter la réincarnation du B23R de Black Ops 2. C'est parti. Allez, c'est parti Ah non, non, non, là, là, aujourd'hui, je vous le dis, j'arrive envie de mettre du sale. Bon, j'avoue, sur l'intro, je me suis un peu lâché. J'avais un peu d'idées. Ça fait longtemps, je me dis que je n'ai pas fait une vraie intro kiffante où vous avez pu rigoler un petit peu, n'est-ce pas Bon, attends, trêve de bavardage, là. On va alors rentrer dedans. Comme ça C'est comme ça, monsieur Aujourd'hui, au game, gros Au game, j'ai dit Tu vas où, toi C'est la dave mon pote, la dave Ah ça c'est du début de partie mes frères. T'as en plus je dis game game mon game mon game mes frères aujourd'hui j'ai fait que game J'ai fait que game Aujourd'hui, j'ai joué à Valorant, j'ai joué à CSGO, j'ai joué à Pokémon, frère en stream, en ce moment, je joue à Pokémon. J'ai l'impression de retomber dans l'époque des geeks, mais des vrais geeks, tu vois. Les gros boutonneux qui jouent à des jeux toute la journée. Tu vois, ceux qui ont pas de potes, qui font pas de soirées, qui ont pas de meufs, qui sont en surpoids. Ouais, j'ai fait une description un peu trop proche de moi, là. Je <rire> suis en train de tailler une personne, on dirait que je suis en train de m'auto-téter. Eh oh, aujourd'hui, en game Ah, ils prennent cher, ils prennent cher, ils prennent cher je trouve ça trop lourd de tuer des Français. Trop satisfaisant. Ah Tu mourras pas Allez, viens là. Ah Dommage Eh oh Oh Oh Oh Aujourd'hui, on game ou pas Aujourd'hui, on joue pas aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on game, mon frère. On game, cousin Hein, cousin On game ou pas, cousin en game je dit. Je suis en train de faire preuve d'une telle polyvalence Eh hey oh Eh hey oh Chacun reste à sa place frérot Le président il préside Le vrai joueur il met des coups Confiné, pas confiné, c'est pas ce qui m'intéresse. Putain, 27 kills, mon frère, on est bien parti, hein Top killer de la game en jouant à la secondaire Cette arme, vraiment trop mon truc. C'est quand même une arme qui a lancé... Oh, petit kill sympathique C'est quand même l'arme qui a lancé ma carrière, hein Dites-vous que le type devant vous a réussi à capitaliser sur une action dans un match de jeu vidéo, c'est un truc de ouf Par le bas, faut qu'il se replace, faut qu'il se tu vas avoir un duel, là, à gauche. Il arrive à Il bien joué sa attends, il sera à 239 Dani, faut qu'il fasse Oh, là, là, là, là. oh mon dieu, là. oh mon dieu, Nani ce que tu nous as pas fait. Il a refait qui en plus avec la. Ohlala, ohlala, là là, sur les qui Soit deux cent quarante-huit, soit là des guerriers. Je t'allais faire un câlin, Nani Mon dieu, oh, dieu c'est incroyable. Avec ça, j'ai chopé mes deux premiers mille followers, mes deux premiers mille. Vous inquiétez pas, j'ai une carte d'identité, les amis. Je ne suis pas venu ici hier. Je revendique d'être né dans ce pays, j'en revendique la nationalité et les valeurs Quand ça s'est axé, j'ai chopé mes 2000 premiers followers Twitter, le reste n'appartient qu'à l'histoire. De joueurs Call of Duty à parler tub avec des mineurs le soir, le dimanche, à la radio, découvrez son histoire. Là j'ai enfreint la règle, j'ai pris ma... mon arme première, c'est pas bon. Brigade du tunnel Brigade du tunnel, monsieur Vous ne passerez pas La brigade du tunnel Allez, moi je te rush la brigade du tunnel, frère Un autre membre Un autre Un autre Un autre challenger pour la brigade du tunnel, monsieur Mais, ils sont en train de nous détruire le QG, là, monsieur. Non L'autre jour, j'étais en train de regarder un animé. Enfin, en tout cas, d'en commencer un, hein, qui avait l'air d'ailleurs excellent. Je commençais IQ, un, un manga de volet. Enfin, un animé de voler Ça me rappelait l'époque où, quand moi j'étais champion du Rhône, tu vois, où je pouvais mettre des dunks et des smash dans les têtes des meufs en pesant 100 kilos à 17 ans. À 17 ans. À 13 ans. Mais je faisais pas 100 kilos non plus, on va pas forcer. Et à un moment, mon père il rentre dans ma chambre, tu vois. Bon, il rentre et tout. Comme ça, il voit que je regarde ça, tu vois. Et là, il me fait la remarque fatidique. La remarque qui a touché mon ego. Il rentre dans ma chambre, et là, les rebeux vont me comprendre. Il me regarde, il me dit. Que Bon, sous cette appellation un peu agréchiche que te on sait pas ce que ça veut dire. Que te le ça veut dire tu regardes des dessins. An... Ça veut dire tu regardes des dessins animés. Non, plutôt dans le sens tu regardes encore des dessins animés à ton grand âge avancé. Mon premier réflexe, ma première envie, ça a été de lui dire bon, je t'emmerde, sauf qu'évidemment, bah c'est papa quoi. C'est un peu comme le confinement, tu vois, tu dois évaluer les risques et ce que tu gagnes. Bon, ce que j'y gagne, pas grand-chose, les risques plutôt élevés. On a dit qu'aujourd'hui on était là pour game Et il rejoignait le discours d'un pote à moi qui pour lui les animés sont vraiment genre des dessins animés mais c'est-à-dire un peu tu vois... Genre c'est comme si je te disais Mickey Parade quoi tu vois... Genre en gros pour eux par exemple l'attaque des titans SNK c'est un petit peu comme si je te disais Scooby-Doo quoi... J'avoue que <rire> mon ego a pris un coup... 36 kills On est là pour game mon frère tout frais, comme ça, sorti du frigidaire. C'est Zach qui t'offre la mise. Hé <rire> hé, je me suis bien amusé. C'était une partie fun. C'était une partie fine. Non, partie fine, ça, on va laisser ça à Dominique Troscan. Ouais, bon, voilà, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous mettez un max de pouces bleus si vous avez aimé, je sais. C'est pas bien de réclamer. Mais j'ai essayé de me dépasser pour vous faire rire et vous faire passer un bon moment. N'hésitez pas à activer la cloche aussi, parce qu'en ce moment, je vous cache pas, mes vues YouTube ont un peu baissé. Tout ça, il y en a pas mal qui me disent qu'ils ont plus les notifications. Ça m'infecte un petit peu, même si c'est pas dramatique. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à la prochaine, les frères. On se retrouve dans la semaine. Bisous.